En 2014, j'ai papa qui était malade Côté tap le tape souffrir en pile L'hôpital, docteur a révélé qu'il a eu e, e, un cœur qui est enflé Et puis, nous toujours dans la prière pour lui docteur, en pas jamais marché Et puis, dans le mois de décembre, il a vu une photo Côté l'hôpital, le docteur a eu un qui a un cœur qui un qui Sans pas et c'est une opération pour le faire dans l'immédiat. Et puis même quand il a relevé, papa, m'a dit m'dit ça, m'dit me wow. premièrement, je connais en Haïti, pas vraiment un hôpital qui est capable de penser à mon saoul. Vraiment, il faut qu'il a entre Saint-Domingue pour le faire une opération bien cuba. Alors que dans le moment la famille n'a pas gagné et je connais une opération pas pour qu'elle ait de l'argent. Pour que je me dans la prière, je viens là, chaque après-midi, je prie mon Dieu sur le dossier. Malgré pas malade, le serviteur a dit, moi encore, quand on malade, on me pose même pas côme par la foi. Je me dis, Seigneur, mets même sous-côme pour papa. Quand on est malade, la le guérir. Je dis, si c'est is volontaire pour faire opération on l'a fait. Je me dis, mais s'il pas volontaire pour faire opération, ou même faire opération pour lui, parce qu'on n'a pas moyen pour opération, ça fait. Et puis vraiment, vraiment, toujours dans la prière, je me lève, je me lève, je me lève, je qui lève, je papa je me relève, je me je et que le docteur fait l'examen, il n'y a pas rien dans le cœur. Il y a un cœur normal, et ta santé normale. Dieu fait l'opération. Et me dis bon Dieu merci. Je dis bon Dieu gloire pour ça matin. Et je dis béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Joune m'a pas fini qui sa bon Dieu Rapha a fait pour m'en. Pour te m'aider mm -hmm. Christelle là, et reçois m'a parlé, et puis l'aider à te vendre, m'a pas de gêter, expliquer sa bon Dieu fait pour lia. Et puis, l'idée de la maladie qui prend, mais la maladie a dans racial. Papa a fait la maladie, et puis chaque fois le prend, c'est combien monde qui vont peser li. Et puis, moi, même la maladie vient attaqué tout. Là l'école se prend pour y aller. Et puis, je me bon Dieu, je ne peux pas comprendre baille, ça. Je suis allé à l'hôpital, je fais tout le bagage, je suis allé l'hôpital. La maladie n'a pas de chambre à camper sur lui. Et puis, un bon jour, et puis, pendant que passé, pasteur as fait un jeune là, et puis, tu as fait un peu de comme ça, non? et puis, l'église a été bon ça. Et puis, je suis a une dame qui a un démon sous Il ça, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça, dit comme ça, dit comme ça, dit comme ça, il dit dit comme dit comme ça, Pasteur, il dit, ma ne Pasteur, vous, vous, vous, vous, vous, vers là sous lui. vous, vers là. vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, de vous, vous, vous, vous, dieu Je bon Dieu, pasteur Job là, merci. Mais ça, bon Dieu, café. Bon Dieu, pas de café. Que bon Dieu béni. L'église, bon Dieu, béni non? Béni, béni, soir l'éternel. Béni, béni, soir l'éternel. Que bon Dieu, mon Dieu. Je vous dis bon Dieu merci vous avez pour ça, bon Dieu fait pour moi. Je suis 27 ans avec mon malade dans le sommeil. Je suis parfois si je suis à l'hôpital, si je suis à l'hôpital. Je souffre. Joue 40 là, je commence à dire bon Dieu. Si vous avez commencé à faire un peu de dans 40 ans, vous avez perdu un jour dans 40 ans. les mal dans la machine, je préfère que pas pour faire un peu de dans 40 ans. En maison, je suis à la famille, je suis même la famille, je suis à la depuis les 40 ans, arrivés, je Pour bah, je 40 suis si si la 40 mais Je suis Je suis Je pas après-midi, nous avons un nous affaire. Mais tant que vous sommes nous ne pas la nous restons là dans le Rafa, Tout ça nous besoin, grâce Amen.